Peut-être, on n'est pas très nombreux. Et Garance euh, Bonté, je crois que vous, vous étiez là lors de la présentation tout à l'heure du campus. Est-ce que Lola, vous avez assisté à l'une ou l'autre des présentations euh, je, je vous dis ça, c'est simplement pour qu'avec Louis, on puisse aussi s'adapter à vos, à vos attentes et peut-être pas représenter. Oui, Serge Neumann, je crois que vous étiez là tout à l'heure. Piaty Allison, je suis... On a échangé ensemble euh, la semaine dernière, si bon, je me trompe pas. Lola aussi, je crois, Gaspard aussi. Donc, je vous propose qu'on aille peut-être un peu plus vite dans la présentation du campus, etc., que vous avez eu, probablement euh, euh, déjà eu. Et puis, je crois qu'on ne va pas trop se présenter, parce qu'on a dû déjà le faire aussi. Euh, si néanmoins, vous voulez qu'on revienne sur, des, sur certains éléments... Euh, n'hésitez pas à nous, le faire, à nous le faire savoir, mais on va peut-être se centrer davantage avec Louis sur la présentation euh, euh, du programme. Alors, j'espère d'ailleurs que faisant ça, on ne gâche pas l'enregistrement qui, qui est en cours et qui est prévu pour des rediffusions. Euh, tant pis, on va s'adapter en tout cas à vos attentes, vous qui êtes présents. Voilà, alors, euh, ben on s'est déjà présenté, le campus... Alors, n'hésitez pas, hein, si... Euh, si vous voulez des précisions, vous nous posez les discussions directement et puis on, on répond en direct, mais je crois qu'on vous a présenté aussi tous les éléments du, du campus euh, Alpe-Europe tout à l'heure euh, à Annecy avec ses différents équipements et sa situation géographique. Euh, je pense aussi pour ceux qui étaient là, à la première conférence euh, euh, que propose Lucly à Annecy, on a dû vous présenter tout ça. Euh, ça a plus que jamais du sens pour le bachelor droit et management parce que c'est vraiment la présence de ces deux facultés euh, qui, euh, qui sont euh, au service et qui portent ce programme. Euh, donc avec un premier diplôme de l'UCLI, porté à la fois hein, pour la faculté de droit, puisqu'il y a vraiment une direction pédagogique du droit pour les cours de droit, et avec une direction pédagogique de l'ESDES pour les cours de l'ESDES. Donc euh, c'est vraiment le reflet de ce, de ce diplôme qui se veut être une une double compétence hein, d'une part en droit et en management et évidemment avoir l'appui de de ces de l'SDS et puis de la faculté de droit sont sont des éléments euh, déterminants pour la pour la réussite de ce programme et, et, et pour sa qualité alors c'est un problème qui est du coup euh, assez original hein, on, on, on le disait puisque bah, les doubles compétences habituellement c'est vrai que dans les dans les facultés ou dans les écoles on a plutôt une une segmentation disciplinaire, voire même parfois un cloisonnement. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est vraiment mettre en dialogue euh, ces disciplines, ces, euh, ces fondamentaux, cette culture aussi, hein, parce qu'il y a la culture juridique, la culture managériale, qui sont des mondes euh, qui ne euh, sont pas tout à fait pareils, qui n'ont pas tout à fait les mêmes codes. Euh, et évidemment, euh, bah, les étudiants du bachelor droit et management, c'est des étudiants qui, euh, qui sont à l'aise euh, dans ces deux mondes. Alors pour préparer évidemment à, euh, la suite, euh, professionnelle ou master, et on va en parler euh, euh, tout de suite après. Euh, J'enchaîne, en, et puis tu présenteras out Louis, si tu veux bien, je vous bien, dis ça, bien. parce qu'on a la chance, euh, Louis a passé un petit peu de temps à Meynout, donc il connaît très bien l'obtention de deux diplômes, donc c'est aussi, donc il y a ce... ce... Cette, cette double discipline hein, qui est enseignée dans le bachelor droit et management, mais il y a aussi donc deux diplômes. Ce n'est pas un diplôme de droit et un diplôme de management, c'est un diplôme de droit et management de l'UCLI et un bachelor of arts, law and business management de l'université de, de Mainout, donc, euh, dont on a déjà euh, parlé, puisque c'est un partenaire important de, de l'université catholique et qui est donc une université euh, irlandaise que je vais laisser euh, présenter par Louis. Ah, effectivement, Maynooth University est une université proche de Dublin, à 30-40 minutes de, en train ou en bus. Donc là, le trajet se fait très bien. Et c'est une université importante en Irlande, bien, bien classée. Donc, c'est une université, vous le voyez sur les photos, qui est à la fois un campus qui est ancien, c'est la photo du bas. Donc là, vous avez vraiment un campus traditionnel, en fait, euh, du monde anglophone avec euh, un dining hall comme, comme dans Harry Potter. Donc là, c'est plutôt le personnel administratif qui est, qui est à cet endroit, mais euh, il y a aussi quelques salles de cours. Et donc, à côté de ce campus traditionnel, vous avez un, un campus important, euh, moderne. Euh, donc là, on voit la bibliothèque du, du campus, avec voilà, des, des infrastructures aussi euh, pour faire du sport, il y a une piscine, un terrain de tennis, euh, bah, vraiment un campus à l'américaine, euh, si je puis dire, euh, et qui vous permet de vivre une expérience euh, universitaire et étudiante en fait très riche euh, quand vous êtes euh, sur place et euh, tous les étudiants, et euh, j'en ai fait partie à un moment, euh, reviennent euh, vraiment ravis euh, de cette expérience euh, à Maynus, où il y a beaucoup de culture, les Irlandais sont euh, très accueillants et, euh, et vraiment on vit des, des, euh, des moments euh, très, très agréables. L'Irlande est un pays aussi euh, très beau qui a l'avantage d'être euh, pas très grand, donc euh, qui se visite aussi euh, euh, simplement euh, en voiture. Euh, en trois heures, vous avez en fait euh, traversé l'Irlande, donc euh, vraiment en faisant une mobilité d'un an sur place, vous... Euh, vous visitez le pays. Alors, sur le plan euh, pédagogique, aller en Irlande, c'est aussi intéressant euh, parce que vous avez donc euh, à double titre, vous avez des cours qui sont exclusivement euh, donnés en, en anglais euh, et euh, vous apprenez aussi euh, un autre, alors je parle surtout pour le droit, mais un autre, un autre droit qui est celui de la culture euh, anglo-saxonne, euh, la culture de la common law. Et qui, donc C'est une culture juridique qui est différente, euh, de la culture juridique française, qui est dite continentale. Euh, par exemple, un point de différence, nous, en, en France, on a euh, un droit qui est écrit, euh, essentiellement avec des codes civils, euh, et, tandis que chez eux, c'est plutôt un droit euh, qui n'est pas, en tout cas, codifié, qui est écrit, mais dans des arrêts. Et donc, euh, le fonctionnement euh, de, de, des raisonnements juridiques euh, est, est différent. Et, euh, et c'est intéressant euh, que les étudiants aient cette... Euh, double culture pour évoluer dans, dans un univers international parce qu'il faut savoir travailler avec des juristes d'une autre culture et les, comp les comprendre, et donc c'est l'objectif de cette mobilité à Maynout. On parle aussi de 50% de cours en anglais. Comme je l'expliquais dans la première vidéo euh, donc c'est 50% sur l'ensemble des trois ans et donc euh, progressivement vous avez de plus en plus de, de cours en anglais euh, jusqu'à votre troisième année à Maynout où vous avez exclusivement euh, des cours en anglais. Il euh, faut savoir pendant que les deux ans où vous êtes à Annecy euh, donc il y a voilà quelques cours qui, qui sont faits en anglais mais euh, euh, par des enseignants euh, qualifiés euh, et notamment alors euh, en, en langue anglaise, parce qu'ils ont euh, un parcours international, une nationalité étrangère, et il y a des enseignements qui sont faits par des, euh, des professeurs de Maynooth University. Donc, vous êtes en contact euh, très rapidement, en fait, avec, euh, avec l'Irlande et euh, son système de common law. Donc, voilà, pour ces deux éléments, la mobilité internationale euh, en troisième année et les enseignements de gestion et de management en anglais, vous avez donc une, une forte ouverture à l'international. J'ajoute que l'Irlande est un pays intéressant aussi, parce qu'il reste, dans, euh, pour faire écho à une actualité, il est dans l'Union européenne, ce qui facilite la coopération, l'arrivée sur le territoire, ce qui sécurise les parcours, euh, le système de crédit ECTS euh, de, de, propre à l'Union Européenne, enfin, voilà, donc ça, ça présente des avantages à de, pour de multiples raisons. Euh, donc, on, on a présenté donc, un double diplôme, un diplôme euh, très marqué par l'international, de par le contenu, de par l'expérience en troisième année. Euh, C'est aussi une formation professionnalisante. Alors, notamment parce qu'il euh, y a l'obligation de faire deux stages. Euh, un stage dont la première promo cette année euh, vient de terminer. Ils ont soutenu, euh, euh, ils ont soutenu leur retour d'expérience après un stage. Vous savez qu'un stage est, est, est, est évalué, puisqu'il est sanctionné par des crédits ECTS, puisqu'on considère qu'une expérience professionnelle est aussi source d'apprentissage, donc fait l'objet d'objectifs pédagogiques. Et euh, donc à ce titre, ils, ils ont fait une soutenance la semaine dernière pour la promo actuelle et euh, ils ont tous trouvé d'ailleurs une mission commerciale, je vous dis ça parce qu'ils euh, ont cherché en, en fin novembre euh, pour la mission donc, euh, de, de première année qui se déroule durant tout le mois de, de décembre pour une durée d'un mois et c'était une période où euh, ben, on se posait aussi des questions puisque certaines entreprises allaient rester fermées, on, on approchait de Noël, on nous parlait de reconfinement. Et on a eu vraiment une, une bonne surprise en voyant euh, bah, que tous nos étudiants avaient trouvé une, une mission et, et, et on les a vus euh, euh, vraiment euh, grandir. Euh, c'est vrai, vrai que les stages, les missions commerciales, le contact professionnel, les différentes missions, les objectifs, c'est vraiment des moments où, où on voit les étudiants euh, se développer, et, euh, développer une ouverture sur le monde, développer aussi d'ailleurs quand ils reviennent en cours, un autre rapport à la connaissance. Hein. Quand ils ont vu appliquer bah, des outils de gestion ou du, ou du droit, bah, après, c'est vrai qu'ils reviennent en cours avec un regard un petit peu différent sur les enseignements qui leur sont euh, proposés. Et puis, c'est vrai aussi que les, les immersions à l'international sont vraiment des formidables moments hein, où on voit les, les étudiants qui vraiment s'intéressent à plein de choses, on, on découvre euh, voilà, des éléments, on se forge aussi, euh, des avis un peu plus tranchés sur leur projet professionnel donc euh, donc c'est des moments importants et puis il y a un deuxième stage en deuxième année qui est de cette fois de nature juridique peut-être Louis je vais te laisser le présenter effectivement donc en deuxième année au deuxième semestre euh, donc en fin de deuxième année les étudiants en stage juridique obligatoire euh, de de trois mois donc euh, ce stage euh, se fait dans l'univers juridique selon les intérêts euh, des étudiants, donc soit le service juridique d'une entreprise, on peut penser aussi naturellement au cabinet d'avocat, une étude notariale, mais pourquoi pas un tribunal de commerce euh, ou euh, au, au prud'homme, euh, ou alors euh, dans le secteur euh, de l'immobilier. L'univers voilà, peut être assez large euh, tant que les, les étudiants sont au contact en fait, euh, du, du droit, et, euh, et donc le but c'est d'avoir une une, euh, un aperçu de, de l'application euh, du droit euh, concrètement euh, pendant le, le cursus. J'en profite pour le dire que c'est euh, un objectif pédagogique qu'on développe euh, tout au long euh, aussi des enseignements, euh, où c'est vrai que les enseignements euh, ont une finalité plus pratique euh, dans le bachelor droit et management que, euh, que dans la licence de droit, euh, par exemple. et Donc, on, on vraiment, on pousse les... Euh, bah, on a, on amène les enseignants à, à, à faire euh, voilà, des exercices pratiques euh, euh, régulièrement avec, euh, avec les étudiants pour qu'ils soient vraiment en immersion euh, dans, euh, dans euh, l'application euh, du droit euh, au quotidien. Et donc dans le même ordre d'idée, euh, des rencontres avec euh, des professionnels sont organisées et des enseignements sont faits euh, par des, des professionnels. Alors, pour ce qui concerne le, le droit, euh, effectivement, les, les, les, en, les étudiants ont des enseignements par des notaires, euh, avocats euh, et juristes, euh, juristes d'entreprise. Euh, des rencontres sont aussi organisées au fur et à mesure euh, de l'année, euh, on le peut. Oui, je, je voulais revenir sur le, le stage là, qui vient de se dérouler pour ce qui concerne le stage de première année. Moi, je, une de mes plus grandes satisfactions, c'est d'entendre des étudiants nous dire qu'en fait, à la suite de stage, certains ont déjà leur job d'été. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment euh, formidable parce que ça prou prouve une, une satisfaction moi, de la part de l'entreprise, de la part des étudiants, et puis ça va venir en plus enrichir l'expérience le, de, de, de l'étudiant pour, pour la suite. Euh, le programme, alors pour rentrer, alors évidemment on n'a pas mis la liste exhaustive des, des cours, on a mis des exemples pour, pour différentes années, alors qui ne sont pas tout à fait conçus de la même manière entre l'année 1 et 2 qui se déroulent à Annecy et à Maynout. Néanmoins, le, le point commun entre tout ça, c'est qu'il y, y a tout le temps des UE, une UE de droit, une UE de, de gestion, donc qui garantit que l'étudiant à la fin de son cursus et vraiment à qui les, les fondamentaux de, de, ces deux, de ces deux disciplines euh, des cours en anglais. Alors je ne vais pas trop m'attarder parce que Louis expliquait aussi tout à l'heure la, la logique de, bah de progressive. Hein. On ne démarre pas en septembre de la première année avec, euh, avec euh, trop de cours d'anglais, euh, mais néanmoins, alors quand c'est pas des cours d'anglais, hein, c'est des cours disciplinaires enseignés en langue anglaise. Hein. Ah, donc euh, c'est vrai que c'est plus dur, hein, ça demande une, une consultation, prendre des notes, euh, réfléchir en anglais. Et donc euh, voilà, le, les, les cours en anglais sont, sont progressivement euh, augmentés au fil de, du déroulement du, du, du programme et puis, euh, et puis des stages. Euh, oui, peut-être peut dire, alors évidemment la, la troisième année, mais je crois que Louis le disait aussi tout à l'heure, bah, elle est à, à Minute, hein, donc intégralement en langue anglaise avec une autre spécificité, euh, un peu moins de deux tiers, entre 50 et 60% des cours euh, sont choisis par les, par les étudiants. Donc il y a un tronc commun avec des cours qui sont euh, obligatoires, et il y a aussi une, une liste d'électifs, hein, c'est un format de cours euh, qu'on qu appelle électif, c'est quand on peut choisir en fait, sur un catalogue de formation euh, où les étudiants sont euh, mélangés avec aussi d'autres des, des, étudiants internationaux irlandais ou, ou d'autres nationalités. Donc, euh, c'est donc vraiment intéressant. Et puis, pour peut-être enchaîner et donner quelques exemples de, de cours pour la partie gestion, donc, il, y a, il y a des cours d'introduction de, à la RSE. RSE, c'est l'acronyme, c'est Responsabilité sociale des entreprises. Donc, on vous l'a dit, hein, qui font partie alors non seulement de l'ADN de l'ESDES, mais des, des valeurs qui nous rassemblent aussi à l'UCLI, euh, évidemment des cours de marketing, alors Human Resources Management, il y, y a des cours qui sont aussi euh, en anglais hein, dès, les, dès, les, dès la première et deuxième année, Corporate Finance, Inter International Business et euh, Management de, de projet. Donc c'est vraiment tout le, tout le panel et la variété des, des, des fondamentaux du management qu'on va retrouver en fait dans, dans les UE de gestion euh, pour ce qui concerne ces deux premières années, mais également la troisième. Pour ce qui pour ce est, est des est cours de, de droit, de donc de droit de donc de vous avez euh, en, souvent en au premier que... semestre de, de première année des, des cours d'introduction au droit, à la fois au droit privé, droit public, pour bien euh, euh, cerner ce qu'est le droit, et en parallèle euh, des cours plus, euh, plus spécifiques. Et donc ce qui euh, change par exemple… À, un programme de licence de droit dans le cadre du bachelor de droit et management, c'est que les cours de droit sont orientés vers le droit des affaires dans son pris dans, dans son sens large. Donc par exemple vous avez des cours de droit des contrats qui se font en première année dans le cadre du bachelor de droit et management. Alors traditionnellement en droit on les voit plutôt en deuxième année et donc voilà vraiment une forte connotation sur le droit des affaires, donc le droit company law, le droit des sociétés, European Union law, ou à la fois qui est le droit institutionnel de l'Union européenne pour comprendre comment l'Union européenne fonctionne et d'une manière générale, mais aussi un cours, c'est en fait deux cours, un cours de, du droit du marché intérieur qui est très important de maîtriser si vous souhaitez travailler dans une entreprise européenne, enfin ou internationale, un cours de droit commercial, un cours de legal research, alors que c'est un, un cours euh, ici qui est fait exclusivement par un enseignant euh, irlandais pour justement se familiariser avec les méthodes de, de Common Law. Euh, et donc en plus de ces cours qui, qui n'est pas marqué ici, euh, les étudiants euh, euh, ont des, euh, des cours de méthodologie juridique pour euh, les aider dans l'acquisition euh, des méthodes juridiques, notamment pour euh, euh, savoir structurer euh, leurs propos en droit, s'exprimer aussi euh, avec le vocabulaire juridique. Donc voilà, les aider sur les cas pratiques, la lecture des arrêts. Et après, donc, ils, ils appliquent euh, ces méthodes euh, dans, les, dans le cadre de leurs enseignements euh, euh, spécifiques à... Pour, pour chaque matière. On va parler maintenant des, des, des débouchés. Alors, c'est vrai que, tout à l'heure, on, on disait, pour ceux qui étaient là sur, dans la, de la première conférence, euh, là, ce qui caractérise cette formation, euh, c'est de pouvoir, par la suite, euh, soit s'orienter davantage vers, vers les domaines du droit, avec des masters en droit, euh, soit évidemment de prendre des options euh, plus, euh, plus managériales, mais euh, sachant que dans une poursuite d'études, alors je pense, euh, je pense notamment à des, à des masters en management, par exemple vers les ressources humaines ou la finance, où il y a beaucoup de, de connexions avec euh, le droit, bah, tous les enseignements en droit sont évidemment des choses qui, euh, euh, qui pourront être, euh, euh, voilà, pour, euh, pour être sélectionnées, pour être pris, pour avoir des atouts pour la poursuite d'études, euh, parce que c'est des domaines euh, connexes et où euh, le droit va venir renforcer soit les masters en management, soit des connaissances managériales vont pouvoir euh, renforcer euh, les masters en droit. Et évidemment, on pense au, au, notamment au droit des affaires. Euh, après, il euh, y a aussi la possibilité, alors vous savez que ce, cette volonté de faire de l'interdisciplinaire, j'en parlais aussi pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose. Euh, que les entreprises nous, nous demandent assez souvent. Hein, Aujourd'hui, quand on voit les, les sources d'innovation, bah, elles sont souvent aux frontières disciplinaires. Elles sont souvent aussi dans le mélange euh, de personnes qui ont des expertises un peu différentes. Et euh, dans les entreprises, on a aussi besoin de personnes qui se situent euh, dans ces interfaces-là. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on développe. Euh, notamment, euh, Alors il y a des masters avec, euh, par exemple, euh, le pôle science à la Cato, avec les biotech, donc management et biotech, il y a, il y a des masters avec management et philo, il y a, et il se trouve qu'il y a un master déjà bidisciplinaire aussi, euh, sur, avec la faculté de droit et l'SDS, un master digital law, un data management de, de l'UCLI, euh, qui est aussi une poursuite euh, euh, d'hybridation, de bidisciplinarité euh, au, au grade de master. Voilà, donc, euh, c'est une formation qui, d'une certaine manière, permet de, de garder un petit peu ouvert différentes possibilités euh, pour se spécialiser un petit peu davantage. Là, on met master en management et master de droit, mais en réalité, euh, euh, c'est master de droit des affaires ou d'autres ou domaines. Et puis, management, c'est pareil. Hein. Il y a ressources humaines, il y a finance, il y a tout un tas de, de, de domaines plus spécialisés pour poursuivre ses études euh, dans le cadre d'un master. Donc, euh, et puis évidemment, avec, mais d'ailleurs vous voyez, le, le, le master disciplinaire que je présentais a, a un intitulé en anglais, parce qu'il y a aussi cette dimension internationale à, à, faire, voilà, et à faire valoir. Pardon. Et je crois qu'un étudiant qui, qui a fait ses trois ans en, en passant une année sur un campus étranger, en parlant bien anglais, en ayant des acquisitions et des fondamentaux liés à ces deux disciplines-là, à des atouts importants pour, pour poursuivre ses études, mais il y a évidemment la possibilité de, bah de, de, de, de travailler et de s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc dans le monde des affaires, un environnement, un environnement international, vous pouvez euh, donc après des, euh, vos études être juriste d'entreprise, donc euh, par exemple... Euh, euh, faire euh, du, du droit des, enfin, des contrats internationaux euh, pour une entreprise, la relecture de contrats internationaux, la négociation aussi, pourquoi pas de contrats internationaux sur les certaines clauses euh, des contrats, euh, faire du droit aussi euh, fiscal euh, sur le plan international. Euh, donc voilà ce que ce que peut faire par exemple hein, un juriste d'entreprise euh, dans, euh, dans le monde international, alors être compliance officer. Euh, donc c'est un Métier qui euh, qui se développe euh, de plus en plus pour les entreprises qui ont euh, des activités euh, internationales. Donc c'est euh, le compliance officer est là pour s'assurer que euh, l'entreprise euh, euh, respecte bien euh, souvent les, les codes de, de conduite. Alors c'est ou même euh, voilà certaines réglementations. Alors à la fois un peu de soft law, euh, ce qu'on appelle la soft law, qui est du droit, du droit mou, entre guillemets, euh, parce qu'il n'est pas contraignant en tant que tel, obligatoire, euh, mais une formation de juriste euh, ici un, intéressante euh, justement pour euh, euh, s'assurer quand même du bon respect de ces de éléments euh, euh, pour, euh, pour l'image de l'entreprise, et ça rejoint la la responsabilité sociale des entreprises ici, auxquelles les étudiants sont justement sensibilisés pendant leurs études. Et bon, après, il y a des, aussi des métiers de plus de gestion management dans les directions des ressources humaines, les directions financières et comptables. Voilà, C'est quelques exemples, parce qu'après le bachelor de droit et management, les étudiants peuvent aussi être euh, paralégal dans, dans les cabinets juridiques. Alors, ce n'est pas forcément être avocat, mais... Euh, assister les avocats dans, dans leur mission et même être voilà, paralégal dans les, dans les entreprises internationales, donc apporter son expertise juridique et, et managériale pour le bon fonctionnement des activités de l'entreprise. Voilà, alors comment candidater dans ce programme et quels sont les critères de sélection alors, tout d'abord, vous nous retrouverez facilement sur Parcoursup en tapant alpe ou Ucli, ou en tout cas, vous nous, vous nous trouverez facilement à Annecy, donc vous pouvez candidater directement. C'est une formation qui est sélective. Il y a, il y a trois éléments de, de sélection pour intégrer le Bachelor de droit et management. Il y a l'étude du, du dossier euh, donc, qui, qui vous sera demandé. Euh, avec différentes pièces, les notes, les résultats, les, les, les bulletins. Il euh, y a un niveau minimum d'anglais, évidemment, puisque euh, alors même si on n'attend pas euh, d'avoir des gens forcément bilingues pour commencer les études, et puis ils vont pouvoir, ils vont avoir euh, la possibilité de progresser hein, tout au long des, des études. Mais euh, néanmoins, il faut avoir un, un minimum, minim, un niveau ni, minimum, euh, pardon, puisque bah, dès le premier semestre, il y a quand même, alors au début. Euh, manière modérée, mais il y a quand même un ou deux, deux cours, je crois, au premier semestre qui se déroulent euh, en anglais. Alors évidemment, on, on accompagne ça, hein, les premiers cours, on demande aux professeurs aussi euh, bah, de donner des, des, des supports en, en anglais, euh, d'accompagner leurs cours d'ouvrage, voilà, qui peut permettre aux étudiants de, euh, de suivre les cours, euh, mais il faut pouvoir avoir un, défendre un niveau minimum en anglais pour intégrer cette, cette formation. Et puis, sans doute, le plus, euh, le plus important, euh, bah, c'est la motivation, c'est la motivation de l'étudiant euh, pour, euh, pour ces domaines, euh, un intérêt pour le droit, un intérêt pour le management. Euh, alors, on a déjà des étudiants hein, qui, euh, qui nous ont fait part de projets professionnels. Je pense, par exemple, à un projet professionnel dans l'immobilier, euh, où là, euh, l'étudiante qui nous, qui nous avait présenté ça avait été très convaincante, puisque c'est des domaines où bah, on doit manier ces deux expertises. Alors, elle, elle avait déjà... Un, un projet professionnel relativement précis, euh, encore qu'une fois qu'on a dit l'immobilier, il y a encore beaucoup de choses à, à définir et puis à, à réfléchir, et puis dans quel environnement, où, etc. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie du type de motivation, une appétence pour l'international, euh, sans nul doute aussi, euh, qui permettent d'intégrer ce, ce programme. Tu veux dire un mot Louis sur le, le, le suivi personnalisé Alors bon, je, je l'avais aussi présenté. C'est vraiment un point commun euh, euh, à toutes les formations. À toutes les, les formations. Enfin, c'est mmh. pas, c'est pas propre d'ailleurs, pour, pour être honnête, au droit et management. Mais voilà, on a à cœur de, bah, de, de veiller à la réussite de chacun, à tenir compte parfois d'un certain nombre de, de, de contraintes. Alors en face, il y a des obligations aussi. Hein, de, de réussite, des stages, d'apprentissage, mais voilà, en tout cas, nous, on, on s'attache à suivre les étudiants euh, individuellement, à, à, leur, à, leur, à, leur, à leur encourager leur expression, à euh, bah, résoudre un certain nombre de problèmes quand, quand, quand il y en a, ça arrive, euh, et puis des formations qui restent quand même aussi euh, à taille humaine, avec un effectif euh, bah, raisonnable et qui permet aussi à chacun des, des enseignants qui interviennent dans le cursus bah, de pouvoir accompagner, suivre, répondre aux questions, réagir, s'adapter à, à, à, tout simplement, aux nécessités pédagogiques. Voilà. Euh, je crois que c'était... Oui, alors, rencontrer nos étudiants. Euh, et oui, alors, Johanna n'est pas là, mais vous savez que vous avez la possibilité euh, de, euh, de nous interpeller. Donc ça, vous pouvez nous envoyer des, des, des e-mails, et je crois que c'est proposé d'ailleurs sur Parcoursup mais de contacter nos étudiants en direct pour, pour leur poser des questions si vous le souhaitez. Mais en attendant de pouvoir faire ça, Louis et moi sommes à votre disposition pour, pour répondre à vos questions ou à vos demandes de précision. Alors vous pouvez écrire les, vos questions dans le chat et on y répondra à l'oral. Quel est le nombre de candidats attendus Alors attendus, euh, on ne sait pas trop, pour la simple et bonne raison qu'on euh, est présent sur Parcoursup à On a un numéro d'établissement qui, qui, a, qui, a qui nous a été donné cette année. Ce n'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, il y avait deux, euh, il y avait deux voies d'entrée qui étaient Parcoursup ou hors Parcoursup. Donc cette année, ça va changer le nombre de, de sollicitations. Euh, et, euh, et voilà, quel est le taux de sélectivité Je ne sais pas si euh, Amélie qui est avec nous ou Charlotte ont des éléments là-dessus. Non, peut-être pas. Alors, il y a une question sur le niveau d'anglais demandé. Alors, c'est une bonne question. Et le niveau B2, alors... Effectivement, le niveau B2, c'est le niveau que les élèves ont normalement à la, à la fin de, de leurs études, euh, enfin de leur euh, parcours au lycée. Euh, donc, c'est le niveau euh, qu'on attend euh, pour, euh, parce que c'est enfin, ce qui va vous permettre en fait, de, de progresser euh, et de, de suivre euh, des cours euh, en anglais. Alors, euh, il faut quand même le souligner ici, euh, c'est important d'avoir euh, euh, un niveau d'anglais euh, solide, on l'étudiera en fait au travers de, des résultats que vous avez eu en, en anglais, on le verra dans votre dossier, et il faut que ce soit solide pour bah, poursuivre, poursuivre justement les cours euh, en anglais, parce que euh, ce ne sont pas des cours d'anglais, de langue anglaise, ce sont vraiment des cours disciplinaires en anglais, donc il faut avoir une, une aptitude à, à suivre ces cours, euh, tout en sachant qu'on n'attend pas un niveau excellent en anglais en première année, euh, un niveau raisonnable. Euh, poursuivre les cours et justement on va vous aider à, à, au travers des cours vous allez progressivement en fait améliorer votre niveau d'anglais euh, sur les deux ans à Annecy et ensuite pour aller en troisième année euh, à Maynooth University il faudra euh, obtenir la, un certificat euh, de langue anglaise donc euh, on, voilà on, aussi nous euh, notre rôle en tant que responsable pédagogique c'est d'accompagner les étudiants euh, vers euh, euh, la réussite de, de ce test en anglais euh, en trouvant des, des solutions euh, euh, pour qui euh, qu soit prêt à aller à Mainout en, en troisième année. Bon, la taille de la promotion, alors 30 places sont ouvertes au maximum sur Parcoursup. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions sur la sélectivité Pas bien, je dois dire, je le... Je le confesse, je vous encourage pour ça à poser votre question aux adresses mail proposées pour nous contacter. On pourra y répondre plus tard par la suite si vous voulez. Est-ce qu'on a épuisé tous les sujets, le campus, la dimension internationale, les stages, les débouchés Bien, bah écoutez, merci à vous en tout cas pour votre, pour votre présence. Merci. Si, si des questions vous, vous viennent, n'hésitez pas à nous, à nous contacter ou à venir nous rencontrer selon euh, les périodes et ce qui nous est possible de faire sur le campus. Mais enfin, on, on peut quand même euh, rencontrer des personnes. Ah oui, je vois que vous avez la possibilité, les questions à pour pour nous contacter par la suite. Voilà, très bonne soirée à vous et merci de votre participation. Bonne soirée, Bonne soirée. et à bientôt.